Nouvelle vidéo, nous sommes le 15 avril, donc je m'apprête à mettre en place mes premiers plans de tomates dans l'abri. Donc là j'ai les 10 premiers plans. Donc je commence par l'abri, je vais positionner les plans et je vous reprends tout de suite après. Ah, donc euh, j'ai positionné mes pots, donc euh, tous les 50. Donc Malino We Retro, Cozula 141, Breakfast Kellogg's, Copia Verde, Kim Civil War, Cozula 25 en disant ce qui rouge, tomaquet du penjar, ananas verte et cosula 172 pour finir. Donc j'ai fait mon trou, quelqu'un m'avait demandé comment on fait pour sortir la motte de la, de la bouteille, Bah a, en fait on est obligé de la couper en fait, on ne peut plus récupérer la bouteille, je lui donne une deuxième vie euh, en faisant les semis avec, par contre euh, on est obligé de la couper de haut en bas pour pouvoir écarter en fait, euh, les deux parties et ensuite récupérer la motte N'oublie pas d'enterrer le plan au plus bas que vous pouvez c'est à dire euh, il faut que le plan soit légèrement au dessus de la terre pour pouvoir euh, générer un maximum de racines donc la mise en place des plants dans l'abri est terminée j'ai ajouté les étiquettes, il ne me reste plus qu'à arroser tous les plants et ce sera terminé maintenant il n'y aura plus qu'à attendre et laisser pousser donc maintenant je vais passer à la serre la serre est prête à accueillir les plants de tomates j'ai recouvert de gazon ce week-end, donc elles vont avoir le plein d'azote pour pouvoir bien démarrer. On voit aussi que les aliacées euh, bah, continuent de pousser. Hein. On se retrouve pour la mise en place des plants de tomates. Voilà, donc je viens de terminer de planter mes 24 plants de tomates dans la serre. J'ai pas mis encore les étiquettes, euh, je les mettrai demain parce que c'est le retour de Game of Thrones ce soir. Donc euh, il y a des priorités dans la vie. <rire> donc je, finis, je finirai ça demain. Euh, même s'il pleut, je serai à l'abri dans la serre. Donc il euh, n'y a pas de souci. Donc suite de la vidéo d'hier. Donc euh, cette fois, euh, j'ai bien fini d'identifier euh, mes plants de tomates. Je vais vous remontrer euh, les, les variétés que j'ai lancées. Donc euh, là, j'ai mis du Subarctic Plenty 42 Dez, Zloty Ozarowski. Gold Nugget, Edouard, Caros, Coyote, Pricos de Quimper, Reine des Hatives, Joyaux de Lidao, Bloody Butcher, Atoll, donc feu d'artifice, Niagus, Purple Sparrage. Orgrane Borghese, Moscou, Oli Rose de Saint-Domingue, Burpees Long Keeper, Taxi Yellow, Olivette Strier, Oscar Gontier, Idea Gold et Juan. Une petite chose que j'ai oublié de vous dire hier, en fait quand j'ai découpé mes pots, je me suis aperçu que les mottes étaient extrêmement sèches en fait. J'ai eu un problème de maîtrise au niveau de l'arrosage. Contrairement à l'année dernière, en fait j'ai sorti mes plants tous les jours. Comme j'étais parti sur la même fréquence d'arrosage que l'année dernière quand je laissais mes plants à l'intérieur, avec le soleil qui tape très fort sur les pots, le substrat s'est asséché beaucoup plus vite. Ce qui explique je pense ces problèmes que j'ai constatés sur certains plants qui n'ont pas supporté un environnement aussi sec. En mettant en place tous mes plans, j'ai pu constater que la terre était bien humide, donc il euh, n'y aura aucun souci cette fois. L'avantage, c'est aussi d'avoir une surface plus grande, bien sûr, qui dispose d'une meilleure inertie euh, par rapport à l'assèchement. Quand on compare ça à la taille d'un pot de lait, il euh, n'y bon, a pas photo, hein. euh, c'est vraiment un volume euh, très réduit, donc euh, moi j'étais parti sur un arrosage tous les trois jours à peu près. Et si on n'arrose pas tous les jours, et ben, en fait, ça se dessèche vraiment à vitesse grand V quand on place les semis à l'extérieur euh, en plein soleil. Nous sommes le 21 avril, je fais un nouveau point rapide sur la serre. Donc comme vous voyez, j'ai installé des bouteilles pour protéger mes plants de tomates partout. Parce qu'en en fait j'ai vu que certains euh, s'étaient fait manger. J'ai dû en remplacer deux. Je ne vais plus prendre de risques. J'ai installé deux cloches et le reste ce sont que des bouteilles. Je vais essayer de vous montrer l'état des plants. Donc là pour l'instant ils sont encore très petits. Je trouve qu'ils se sont plutôt bien installés. Donc, euh, je vais essayer de les préserver. Donc, on en voit quelques-uns comme ceux qui ont bien récupéré par rapport à la tête qu'ils avaient à la mise en place. Donc, euh, la lumière permanente leur a fait vraiment beaucoup de bien. Voilà, j'en ai encore ici. Donc, euh, voilà, on voit que pour l'instant, ça pousse lentement. Bien sûr, il faut quand même, je pense, au moins 15 jours pour l'adaptation. Donc, euh, donc ça pousse plutôt pas mal. Hein. Donc, euh, C'est pour ça que je voudrais pas que les limaces euh, s'amusent à, à me les manger. Voilà, donc là je viens d'installer ce nouveau plan. c'est bon selon les variétés j'ai quand même euh, une taille qui est quand même euh, bon, ils sont il reste quand même de petites taille mais euh, il devrait vraiment bien s'installer comme euh, comme celui là par exemple qui est un des plus beaux là que, que j'ai dans la serre on voit pas bien le dernier on voit pas bien voilà j'en ai quelques-uns qui sont plutôt pas mal. Je vais vous montrer ceux de l'abri. Donc ici je les ai pas protégés du tout parce que avec la planche qui se trouve tout le long là, en fait euh, j'ai vraiment une, une bonne protection contre les limaces. Les plaques de polycarbonate vont jusqu'au sol. Donc il n'y a, a pas de problème d'infiltration de limaces. Donc voilà, c'est toujours euh, des plans de, de taille modeste, hein, bien sûr, mais. Euh, qui semble bien s'implanter. Donc euh, je pense qu'on on y verra plus clair d'ici une semaine. Donc, on voit que ça s'installe euh, lentement mais sûrement. Voilà. J'ai encore ajouté de la tonte ce week-end. Donc euh, voilà, ça nous fait un bon petit matelas d'azote. Ça nous fait aussi une bonne protection contre l'évaporation